2 1 allô. allo, allo. Yeah Merci On bouge, on bouge, on bouge 3, 2 1 ah, wow. Yo, salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le troisième épisode de The Floor is Lava. Je vous explique les règles, elles sont très simples, vous les connaissez certainement. A chaque fois qu'on va dire The Floor is Lava, on aura 5 secondes pour monter sur un obstacle, comme si la lave apparaissait. Pour ce troisième épisode, j'ai récupéré le meilleur Trotty rider. C'est comme ça qu'on dit On dit comme ça. <rire> Esteban, il a gagné le Fizz cette année. Ça veut dire que c'est un des meilleurs, clairement, de la planète en ce moment. Comment tu vas ah, ah, la Carrément je suis grave chaud Bon bah tiens on va commencer direct Ah ouais direct Je fleuris, là -bas. Ah ouais 5, 4, 3, 2, 1 ok ok ok ok ok Okay. La vidéo commence très très fort. Ça commence maintenant. On est où là d'ailleurs On est dans ta ville. On est à Valence. Valence. Beaucoup de vent par contre. On est désolé s'il y a un peu de bruit dans la vidéo. Il y a beaucoup de vent. Là, ils annoncent 70 km heure de vent aujourd'hui. Mais ça va pas empêcher de faire des gros tricks. Tu me fais un petit trick à plat comme ça pour montrer aux gars là la ce plat, que tu veux. D'accord, ok le mec est chaud. On trouve un spot. Yo. Let's go Yo Esteban. Yo Le fleurise là va. 5, 4, 3, 2, you Yes, là, il, pas. il y a des beaux spots ici hein. Là on est à la Tour Maubourg C'est euh, dans le centre-ville Bon Aurélien, the floor is lava 5, 4, 3, 2 Oh la line Très très belle line On est une pour toi, tiens Esteban, The floor is lava 5, 4, 3, 2, 1 yeah. Facile, la sortie Tu nous fais un truc Wow. On, commence. <rire> On commence Ok Aurélien j'en ai un pour toi The floor is lava euh, La bouche des goûts là <rire> oh. <rire> non. Bien joué On le rince vite le spot hein. Ah j'en ai un pour toi Le typique du The floor is lava La poubelle peut-être 5, 4, 3, 2 Dans les fleurs Yo! Ah, tu montes pas à l'arbre. À l'arbre? Ouais. T'arrives à un trick en sortant de l'arbre? Non, c'est chaud quand même. Ah, vas-y, ce serait magnifique. Avec le vent! Oh, le vent! Ouais, j'avoue. Yo! Wow, le mec, il a sauté de l'arbre, quoi. Le... Ah, il est pas ouais, allé es à toi. On va avancer un peu. Allez, The Floris là-bas. Oh. Le poteau. Ah. Ouais. Oh, le vent, mais ça. Oh. Regarde les arbres. Oh. <rire> ah, t'es obligé, là. T'es obligé. C'est... Ça fait plus de main, quoi. Il <rire> va bah, m'envoyer des trucs après pour se venger. Yes Ça try en vrai hein Yes <rire> Très très chaud Rélion On change un peu là Transfert. Yeah. Transfer Yeah Yeah Yeah Yeah Oh Florise là-bas 5, 4, 3 Oh magnifique les. Oh oui précis Le transfert La sortie 3, 6, bar spin Yes Oh viens attends il y a un truc à vélo là-bas j'ai envie de voir ce que c'est là Ah ouais Il y a un truc pour les vélos c'est quoi c'est quoi On fait mon pneu avec Ouh. Ah ouais d'accord Faut que je te resserre le vélo ou... <rire> ouais. Ah c'est hein. trop bien haut oh. Ouais jamais plus ça dans une ah, ville Merci la ville de Valence Ouais franchement <rire> ils sont bons Des tournevis, des démons de pneus Si on casse un truc on sait où on va aller hein. Ok Tout à l'heure t'as sauté haut quand même Mais là je vais te demander quelque chose de plus haut Plus Se fleur, haut Plus Là, là Ouais 5 4 3 2 1 Go oh, oh, oh. Allez, deuxième essai, deuxième essai, après on va se faire virer Let's go Bien joué Eh, hey, regarde oh. The floor is là-bas, la bouche incendie là-bas 5, 4, 3, 2 Sur le mur, sur l'arbre, Tu arriverais Allez, sautez sur l'arbre, ça serait magnifique T'es un peu loin, non Oui, oui Ouais, je crois un peu loin Vas-y, juste une figure déjà Descends stylé Bon, t'as raté l'arbre, du coup, je te propose celui-là, là, là. You Allez on est chaud, on bouge de spot, on traverse. Euh... Ok Aurélien, avant d'arriver au centre-ville, oui. The Floor Je... is lava. The... Ah ouais The Fleur du lava 5, 4, 3, 2, 1, oh Attends y'a scooter Attends, il y a le scooter Oh, oh. Merci Allez oh. hey, t'as félicité hein Béry, si oh, Iberit, là, il aurait pu... Voilà euh... oh, la bouffe euh. <rire> Il pu payer à manger, là. Hein. Ouais oh, Je fais une prendre d'un photo Alors, next euh... Oh, c'est magnifique. Mec, the floor is lava. Sur le rond-point, vas-y. 5, 4, 3, 2... Deux... Oh, magnifique, la piste. Oh... Yes, yeah, la sortie Wouh mmh. lourd Oh, le flow, gros Allez Youh Bon, là, on va s'écraser. Hop on est arrivé à un spot, et je vais te demander ouais. en 5 secondes d'arriver ouais. à, ce, à cet endroit-là. Ok Ça florise floris là-bas. Okay. 5 secondes. 5, 4. Elle voilà. eh, pile dans les temps. Et voilà. Eh, faut redescendre. Je fais comment, là eh, tu redescends. Ah ouais. Contre, moi, je veux te redescendre. Ok. Comment toi, tu redescendrais de là-haut, là, -haut, là De là-haut, là-haut, là-haut. Oh. Yes Lourd. Validé. Validé, survalidé. C'est fou parce que j'ai vu une grue et je lui impose un. The floor is lava pour la grue Tu oh montes ouais. là là Ok, ok, je suis là. 5, 4, 3, 2, 1. T'es déjà dessus là, Ouais, t'es dessus là Wesh Ouais Validé celle-là Ah mais là, carrément Là que la Quand t'attends on bouge <rire> <-y>, On va Vas-y <rire> on bouge On bouge, on bouge, on bouge The floor is lava, oh la poubelle, 4, 3, 2, 1 <rire> On a en remis place. la poubelle, on a <rire> la remis Voilà, Ok ça <rire> va, ça va, ça va Vas-y le plot là Oh, ah, c'est beau ça Ok Aurélien, the floor is lava 5, 4, 3, 2, 1 Non j'ai rien ah Il a rien trouvé, rien. 5 secondes il a rien trouvé Je voulais aller là, Ouais. je voulais aller là et puis et <rire> Dans le voilà. mort. Je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée, tu vois. On va se calmer. Il a un truc pour se rattraper. Oh oui. Voilà, ça, ça va. Ça, tu t'es rattrapé. Mais... Yes. C'est oh, le man. il l'a. lava. Le grillage. Ah, il y a une barrière oh, ou quoi Ah oui. Le oh, le wall. Oh, oh, oh, oh. On passe ah, par-dessus. Le fleur, il se lava. Okay. Oh. Okay. 5, 4, partir, partir. 3, partir. 2, 1. Ok. Ça tient ah, C'est fermé, t'as pas le choix. Hein. Ah, C'est fermé. Ah non Ça interdit ça. Parce que du coup là, pour ça, moi je te dis un. Hein... The floor is là-bas. 5, 4, faut descendre et remonter quelque part. Hein. 3, 2, 1. Ok. Ok, ok, ça va. En vrai, t'es es en équilibre quelque part. En vrai En vrai ça va Ah oui Oh j'ai le défi de la mort. Faut que t'arrives à faire tout celui-là. en slide. Non, il est pas où accès. As juste le vent pour te pousser Qu'est-ce qu'il y a comme jeu d'enfant à faire là, tu vois On va pas abîmer les jeux d'enfant quand même, mais. C'est quoi ça hein Allô On peut pas parler Et toi, t'es là-bas et on peut se parler Allo, allo Ça ne marche pas. Oh, j'ai un défi trial. Okay. Tu dois faire ça, ça, ça, et ça et ça sans toucher le sol. C'est le challenge trial. Et hop. Et de 1. Et de 2. Non <rire> Allez, c'est bon, on le valide. <rire> Attends, ah. je le refaire. On recommence. Celui-là, il est fat. Oui Eh non. Troisième essai, allez. Non, mais je vais y arriver. Non, non, non. Ouais Okay, ok ok ok on est dessus on est là, dessus ok là, concentré viens. concentré Ouais Oui Je suis dessus Ouais oh, yeah. bon le petit pied c'est pas grave Et voilà On le valide C'est qu sais -ce yeah. que ça m'a épuisé plus que toute la vidéo là <rire> j'imagine Bon vu que t'as pas réussi le défi Moi je vais t'en lancer un autre tu dois sauter de là haut là Comment tu montres ça c'est un petit détail Vas-y ninja Ouais Ouais Je t'envoie la trotte Ok Vas-y, fais voir la fais caméra, taille. je te la passe deux secondes là pour voir comment là-haut là Petite présentation Je fais un trix là-haut là, à une main <rire> Ok <rire> Ok c'est bon Je te rends la cam je saute oh. C'est haut hein Ah mec c'est super haut De is là-bas mec, le bâtiment va cramer 4, 3, 2, 1 Oh le choc Cet homme est fou ah ouais, on valide, tu m'as donné envie de le faire aussi avec le vélo Je l'ai chauffé hein Vas-y tu m'as chauffé Je crois là. que je t'ai chauffé ah, mais... Il va falloir que je t'envoie le vélo Tu me dis quand t'es en haut Et bon ah ouais. Bon Aurélien, ouais. se Floris là-bas 5, 4, 3, 2, 1 Oh <rire> Plus que validé on va bon, bah, changer de spot Ouais mais avant On ferait pas un petit The floor is lava Je te laisse remettre le casque Tu connais la règle On a déjà fait de la barrière Du coup Faut trouver autre chose Pas de poubelle Pas de banc Pas de barrière <rire> Pas de petits trucs. Il y a un petit toboggan là bas Qui me plaît moi 5 4 3 Oh le toboggan il est beau Oui 2 1 Magnifique Le jump Ok c'est validé Ok ok On change Non Non Avant de bouger On va faire un dernier truc Non y a rien, hein. The floor is lava la Trois la un truc Un euh, truc qui n'a pas été exploité 5 4, 3, 2, 1 C'est bon, c'est bon, bon, bon. bon Yes Hop. Ah oui Problème ah, technique problème. Regarde, Je viens d'arracher ma durite Tu vois la euh, lutte Ah ah Aïe aïe aïe ça coule Je peux plus freiner avec ça ouais. Du coup j'ai plus de frein avant oh Là j'ai encore un frein arrière Au pire j'ai pris le street real dans la voiture qu'on peut à tout moment changer C'est très très jouable Mais par contre c'est qu'on va être sur la route Et je pourrais plus freiner Ça c'est un peu plus chiant Bon on y va quand même hein, c'est pas grave hein. Là juste à côté de la voiture il y a un skate -park. Du coup il va pouvoir envoyer les meilleurs tricks de sa vie je pense Encore ah, sur toi hein. J'ai trouvé the spot pour toi Aurélien The floor ah, is là-bas 5 4 3 ah oui Allez ah, jusqu'au bout Allez jusqu'au bout hein yeah. Ah oui le petit... Yeah. C'est bon ça passe Le A c'est rouge hein Yo T'as le deuxième elle faut elle le, le replaquer C'était rouge j'avais la pression <rire> Entre deux voitures c'est magnifique ça qui arrive. Genre après la grise, il y a une blanche qui arrive. Oh Moi je passe pas Oui T'en as encore un ça va hein On va faire tous les passages pitons de Valence pour y oh. arriver hein <rire> yeah. là <rire> Voilà Poum Ça, celui-là attends, moi, je suis au milieu, là. Il y a des voitures. J'ai un petit secret. The floor is lava. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, ah, dedans. dedans. C'est bon. T'as pas pris peu. Ok, ok, j'en ai un, j'en ai un. The floor is lava. Ah ouais, tu l'as vu, mais tu l'as vu. Pas, tu l'as vu. Je ah, pas. 5, <rire> yes. ah, 5, 4, 3, 2, 1. Il est validé, il est validé Hop Voilà le deuxième vélo Il est là Check Hop J'ai pris donc le street trial J'abandonne le trial Le street trial il va me permettre de faire un petit peu plus de figures. Peut-être un backflip Peut-être, hein, c'est sûr Ah ouais, il met la pression là Tu verras toi le the floor is lava là hein. Tu me fais une petite démo de vélo, voir ce que tu donnes Yeah Ah oui 180 tu veux faire Yes Allez ça part en street, changement de tenue, T'as changé de tenue Ah j'ai mis un petit t-shirt Ah ça fait le beau gosse Toi aussi, on peut... ah, ouais. Moi aussi j'ai mis le pantalon <rire> Puis là on peut envoyer un The Floor is lava. Allez 5, 4, 3, 2 you. Bienvenue au skatepark de Valence Un skatepark en très bon état Ouais, ça sent la trottinette qui est passée par là C'est dans la vidéo mec, ah ouais. Pour Insta c'est quoi alors il y a un petit, a un petit spine là qu'on appelle comme ça Hop. On s'abonne, vas-y yes. yes, on va aller s'abonner oui. euh, Lui c'est, lui scout de street Tu le reconnais juste... <rire> Bon allez Aurélien The floor is lava 5, 4, 3, 2, 1 ah ouais. Oh le plan, le plan il est trop stylé Je t'ai pris à contre-sens et t'es trop stylé À contre-sens Tu m'as pris à contre-sens yes. Genre tu dois mettre ton pied sur la roue, tu vas comme ça et tourner Challenge Oh, oh le jam whip Ah oh, jam whip. de jam whip Si j'y arrive je gagne quoi Ici, là. Euh, Je gagne zéro rien Je gagne point. le respect voilà. Ouais, voilà. Oh C'est -ce ça ou pas Est-ce que c'est ça Oui c'est ça C'est ça. un the floor is lava Tu as 5 secondes pour faire un flair okay. <rire> Bon allez 10 secondes le Mec il va envoyer un flair, il est trop chaud Ah oh ouais J'étais pas prêt les gars, j'étais pas prêt J'aurais pas mieux dans le catalogue là Est-ce que, est que tu nous ferais pas un backflip sur la boxe Franchement tu régalerais tout le monde là dans la vidéo Je vais faire 540 si tu fais backflip sur la boxe Allez Ah je le savais Je le savais qu'il allait le faire Il hésite depuis tout à l'heure mais faut qu'il qu'il se fasse confiance Tu vas y arriver facile T'as rien avec la tronche ou pas Ouais Tu veux que je le fasse T'es moi en confiance pour le backflip genre, juste avec la trotte, tranquille Allez le back Slaaaah, ouais, ok Trop facile, allez, à moi avec le vélo Je vais me mettre en face, ça va être magnifique Ça va être très très joli Allez, j'ai confiance en toi First try oh Yeah oh, oh, il est passé trop bien J'ai l'impression que j'ai gagné le fizz là oh T'es content bon, là, hein là, là T'es content précieux. là, là, ouais, là, je te fais un bon plan Floris, petite... là-bas 5 secondes, faut que tu descendes oh J'essaye de rouler avec ma roue arrière là-dessus et que ça coule cool de l'eau. Allez, oh là là, si t'y arrives, c'est fou oh C'est bon, c'est validé On <rire> boit un petit coup. Voilà, <rire> ça c'est bon. Fait. Ok Aurélien, j'ai un petit truc pour toi. The floor is lava. 5, 4, 3, 2, 1. Ah oui Yeah. <rire> tu remontes, voilà. Allez, un peck. Ah ouais. Ok, je crois qu'on va faire un truc. On va changer un petit peu les règles de ce The Is Lava parce que t'es trop trop chaud. On va se faire un micro-édit. On s'envoie 2-3 tricks chacun on et on envoie physique. le pâté. Genre 30 secondes, mais de pure bonheur. Vas-y. Ok, il l'a annoncé les gars. La plus grosse figure, le banger de la vidéo. Le flair 540. Euh, faut savoir que c'est quand même très très sketchy. La plus grosse figure, je pense qu'ils sont pas nombreux à le rentrer dans le monde. Hein. Préparez-vous. Allez, sur la table, c'est parti. Let's go. Yeah First ah, try trop trop chaud Gang gang Bon bah on n'aura pas mieux pour la fin de vidéo J'espère qu'elle vous a plu les gars Mettez un maximum de likes Allez nous suivre Esteban sur Youtube Sur Instagram Et puis merci Aurélien de m'avoir invité à la prochaine les mecs plaisir si un épisode 4 Ah oui. Bah oui Le prochain voilà. invité qui ce sera bah, ce sera à toi de nous le dire Bah à eux surtout Qui c'est que tu veux dans la prochaine vidéo euh... Bah peut-être toi Peut-être un abonné hein. Et oui on verra peut-être peut un abonné ça. Voilà <rire> Allez ciao à la plus ciao Il y a beaucoup de vent Ciao Oh Ça va? Là, la planche et la bougie là. Ah ouais?